Autour du regard vous propose trois formes bien particulières. Vous avez les ultra-bombées qui sont les striés. Ceux-ci vous permettront d'obtenir une courbure très définie, très courbée en forme de C. Elle est parfaitement recommandée pour les cils les plus longs, mais également pour les cils les plus inclinés vers le bas. Les formes en silicone nuage, elles sont plutôt traditionnelles. Elles s'adapteront à différents types d'œil. Notamment les plus ronds et les franges de cils qui poussent en bétibou, c'est-à-dire les longueurs les plus extrêmes sont au milieu de la frange de cils. Je vous les recommande également lorsque l'inclinaison est très dirigée vers le bas pour les coins externes. Cela permet de révéler, en tout cas de relever à son maximum et de ne pas perdre de courbure en coin externe. Enfin, les formes courbure, elles, sont vraiment les silicones nouvelle génération. Leur surface ni ronde ni plate vous permettent un prolongement à l'extrême et celle-ci infinie de la pointe de vos cils. Impossible d'obtenir un effet retourné. Elles sont surtout recommandées pour les sourcils à tendance bas, mais aussi pour les paupières lourdes ou tombantes. Ces silicones vous permettront également de traiter le rehaussement de cils de manière la plus rapide qui soit, avec cette astuce de la teinture, la coloration qui est combiné avec le fixing. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo bonus et avant de vous quitter, il était important que je puisse vous révéler tous les secrets du meilleur choix des formes en silicone. Il y a quatre critères à prendre en considération. Vous devez d'abord diagnostiquer bien entendu la forme des yeux de votre cliente, l'inclinaison des cils, la longueur des cils, mais aussi la hauteur du sourcil.